Aujourd'hui, va vous présenter un jeu médiéval fantastique. Et pour ça, on a fait appel à un expert du Moyen Âge. Salut à vous les pourceaux euh, On a demandé un expert en Moyen Âge par un type du Moyen Âge. Je suis désolé là, mais ça va pas le faire, monsieur. faut partir chez vous. Non, mais c'est pas possible. là. Moi, je suis parti. Ça marche que dans un sens. Hein. Maintenant, je peux, je reste ici. Hein. Et euh, Vous êtes là, pourquoi euh... Eh bien. JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER à SAUVER LE MONDE Ouais bah... Faudrait surtout les aider à pécho, hein, parce qu'ils ont vraiment du mal Eh oui les enfants, c'est Célibat la chauve-souris du célibat Oh, c'est moi Eh mais je le connais lui Lui par contre je le connais pas. C'est parti pour Dragon Slayer. On va laisser notre expert médiéval jouer. un expert, il vient du Moyen-Âge. Ouais, je sais pas d'où il vient, mais ça, ça sent. <rire> alors, déjà, bon, il arrive à se servir de la manette, c'est déjà cool. C'est inné. Voilà, alors là, attention. Ouah, wow, bien joué, bien joué, bien joué. Comment oh, t'as fait Ah, mais ça repop à l'infini. Euh, euh, euh... Ah, putain, il est nul. <rire> Trop mauvais, trop mauvais. Pourquoi il s'est cassé le pont Ah, c'est un piège. <rire> il faut que tu sautes au-dessus de ce truc. Déjà, le héros ne ressemble à rien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà, fais un saut en avant. Oh putain. Je repars en arrière, repart en arrière. Vite, vite, vite, repars en arrière. Il va te... Voilà. <rire> c'est quoi ce truc <rire> de lin. Il faut que tu trouves un moyen de t'accroupir pour éviter sa boule de feu, là. Ah, voilà, d'accord, ok. Les contrôles ont l'air absolument dégueulasses. Allez un saut en avant. Ah non tu peux pas. Voilà, repars en que arrière, saute, saute en arrière. <rire> <rire> <rire> putain mais. C'est atroce ce jeu, laisse tomber. Oh putain ça vole va pas loin les couteaux. <rire> il y a une. Il y a une... Traverse même pas l'écran. Euh. Oh là là putain. Vas-y, repars vite en arrière. Encore, encore, accroupis-toi. <rire> On sent que les contrôles sont bien réactifs. C'est j'entends le mec appuyer deux heures après, le personnage a pas bougé encore. Je vais de plus en plus loin. Ouais. Ouais, là, ouais, mais... Mais... Là. Bon alors c'est peut-être pour l'instant le pire départ de jeu qu'on ait jamais vu. C'est pas possible de faire un truc est comme ça. C'est possible. <rire> jeu du Moyen Âge. Ouais voilà. Attention. Ouais. Saut... Saut... Euh, accroupis-toi, accroupis-toi. Voilà et puis t'envoies des dagues en restant accroupi. Mets-toi au bord de l'écran, si possible. Faut que tu te lèves pour qu'il se lève, peut-être. Voilà, puis que ça... Accroupi. <rire> oh putain, ça va durer longtemps comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as de la chance, la sauve-souris ne repop plus. Et ça, c'est censé être le dragon, espèce de verre de terre euh, de limace dégueulasse, là. Ouais, le crocodile des droves. Oh, là, ouais. oh bah alors l'esquive là, nul zéro. <rire> c'est en fait ce jeu tout le monde a arrêté dès le premier écran quoi. C'est pour ça qu'ils ont peut-être pas vendu des masses parce que ah, c'était déjà deux continue pour avoir passé le premier truc. Bah on dirait le dernier boss du jeu en fait, c'est peut-être la fin déjà, non Ouais, <rire> si seulement. <rire> C'est pas possible, c'est que... peut-être de coller plus contre la paroi imagine le petit enfant de 8 ans qui reçoit ça pour Noël Mais il devient fou le gamin. Ah il... oh bah il devient japonais Ah Il a les yeux qui se brident qu Il <rire> se jette par la fenêtre directement plutôt que de jouer au jeu là hein. Oh là, là, là. On tente pas le double shot <rire> C'est trop long Ouais ouais, là, là c'était limite déjà et il a... Oh. Oh là ouais, c'était beau ça. Tu peux lancer rapidement, en fait. Le il seul truc qui, qui est rapide dans le jeu, c'est les dalles, ouais. Ouais, fais gaffe. Par contre, il y a un peu trop de vie, quoi, le pour. Euh... Ah, c'est nul, ouais. Ah, faut que tu ressautes au début, sinon tu vas crever, là. Ouais, il y a des trous, hein, je te rappelle. Voilà, ressautes encore. Ah non. Un gros saut. Voilà, ressautes Ah oh, non, putain, qu'est-ce que tu fais tu vas pas chercher <choqué> le truc Ah <rire> <rire> oh, non, mais... Oh putain pour une minute t'as tué le monstre Je suis imperfectionniste Ah oh, putain mais il est <rire> ah ouais, tombé le mec là, laisse tomber Oh la chauve-souris t'as pas tué Un croupillé <rire> Vous en avez d'autres encore des hydromel comme ça On a une caisse qui traîne là-haut si vous voulez. Attention La chaise <rire> Oh putain <rire> C'est le pire début de jeu, franchement... Et euh... tu peux pas retourner à ton époque en plus. <rire> je... je pense ah, que je, je pense... peux, mais il faut que je termine le jeu. <rire> je pense que le mec, il préfère choper la peste que que jouer à ça, quoi. d'aller à la fin, à mon avis. Les souffrances sont... sont moins longues, quoi. Ah, puis la peste a disparu, quoi, ce jeu <rire> Euh, bah, je suis heureux, mais tu prends d'un coup en fait. Ouais, bon, ce que que tu pense qu'il essaye de sauter. sur le bien. premier niveau. Saute courbe Baisse-toi <rire> C'est d'une lenteur mais c'est atroce. Ça doit être injouable. S'il faut déjà 10 minutes pour repasser le premier truc, le dernier niveau... Euh... Je sais pas, je sais pas mais... La par trash c'est n'importe quoi, hein. début de jeu, euh, n'importe quel game designer sait très bien qu'on n'ait pas des trucs aussi difficiles hein. en ombre euh, comme ça. Oh, Peut-être que c'était un hardcore gamer le mec <rire> Wouah <rire> oh, Tu plus loin le que serpent. 90% des joueurs <rire> Par contre là tu vas oh, promis putain, à cause des mecs dans Qu'est-ce que t'es censé faire là bah attendre qu'ils balancent leur truc et passer correctement. Ah mais là tu vas de la main. Ah oui mais tu meurs avec un caillou Ah oh, la vache Ouais ouais ah, tu peux essayer accroupi. Oh putain, c'est n'importe quoi. Non à mon avis faut que tu attends qu'il disparaisse et que tu passes quand.. Mais je pense qu'il doit passer accroupi quand même. <rire> je veux me partir là, là, tu, là tu cours, là tu cours Trop tard il y a une touche pour quoi Non <rire> ça m'étonnerait. Il balance les deux trucs et après tu te passes, seulement après. C'est ignoble comme jeu, c'est une, une horreur. En fait, avec ouais, des exemple. graphismes comme ça, il faut, Dès que tu c'est sympa. Ah, il le lance que dans ça une part. direction. ouais okay. bon ça va. Oh putain <rire> <rire> Il pour qu'il sorte de nulle part. Que non non dagues. Dès que tu passes un truc, il faut que tu lances des bagues au cas où, ouais, au cas où il va y avoir quelque chose. Il te laisse une toute petite, petite marge de manœuvre, c'est vraiment... Euh... C'est énervant à regarder déjà. C'est... Un enfin, concept, ça... ils auraient pu mettre Non, là, il fallait en les là. Dans mes bras oh. un vrai chevalier en équipement, là. Voilà, on va voir si avec ses super moufles, il va mieux y arriver. C'est des vrais moufles médiévales. Voilà. Il y a une casse qui bien. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, ça va, il s'en sort, là. Hein il n'arrive pas à se déplacer, mais il s'en sort Attention Oh là là, oh là là Ah, c'est stressant Tous les inconvénients du jeu, en fait C'est stressant, c'est moche, c'est désagréable, c'est injouable La musique est pourrie Voilà Ouais, il faut le stresser un peu, parce que le mec, je pense qu'il s'endort dans son casque... Oh là c'était tordu là, il tue le premier boss du premier niveau. Ouais ouais ouais le jeu commence par un boss, bon ça arrive. Il y a des bons jeux où ça arrive, hein, genre Castlevania, puis il y a des mauvais jeux où ça arrive aussi. On te met un boss au début. Oh c'était beau. Wow. c'était. C'est impressionnant quand même. Ouais, oh, ça mérite es un bonus. T'es content hein, d'avoir eu ce bonus et cette belle image pour te... te récompenser de tes efforts. Je crois que je suis meilleur avec les moufles. C'est tout à fait possible. Tu retrouves les conditions de l'époque. Bon, dès qu'on les a franchis, les mecs là, ils disparaissent. C'est ça qui est intéressant. Oh putain. <rire> <Le soumis. rire> Ouais, voilà, mais le personnage c'est une victime déjà au départ, c'est pas un héros, donc t'as pas envie de. pas envie de l'amener à la fin, c'est ce que je disais. <rire> je vais le... perdre la manette. Oh ah, putain, mais il est trop mauvais hein. <rire> Catastrophe Putain, le mec il vient du Moyen-Âge, il s'attend même pas à ce qui va se passer. Pourtant, Tous les jours, il y a ça au Moyen-Âge, non Ah oui, quand tu vas faire tes courses le matin, t'évites des pieux qui tombent du plafond, t'as des squelettes qui te lancent des cailloux. Ah, mais je cours plus vite Remarque, dans notre monde actuel aussi, t'as des, des connards qui te balancent des cailloux. T'es trop loin, il pas que le serpent. C'est dommage parce que là, tu te fais toucher, euh... ouais. tu t'en ouais, fous oui, en fait. des pop. Ouais. Oh là, là là Ah et puis c'est même pas... Un... Attention l'araignée... Ouais l'araignée je pense, la pense qu'elle va te tuer ouais. <rire> <rire> Tu peux pas sauter et attaquer... Euh... Ah si... Ah ouais il faut la toucher plusieurs fois donc... Elle ah va oui la taille de l'araignée c'est normal il faut au moins 50 poignards pour la tuer Donc là faut que tu repars tout de suite... Oh putain... T'as de la vie au dessus là... Ouais non mais repars parce que tu vas te prendre un caillou Ah oui c'est vrai qu'il y a l'autre qui... Repars, repars, repars... <rire> voilà... Ouais, ah non, c'est pas faisable ça. Ouais, bah, en fait, laisse tomber le truc. De toute façon, il y a tout Attends pour Attends qu'il disparaisse alors. et tu viens la chercher, il va disparaître de toute façon, mec. Dès que tu l'as franchi, il disparaît. Ouais, avance derrière, quoi, il a lancé ses trucs. Ah, repars, repars. Oh putain. <rire> oh putain. Ah, il disparaît par lui. Peut-être qu'il va disparaître après Non. De toute façon, t'as pas spécialement ah, besoin de vie vu que tu fait one shot par tout ce qui se passe. Attention, il y a une marche d'escalier là. Fais gaffe Tu vas trébucher Ne trébuche pas, attention Il arrive pas à sauter à la marche d'escalier. <rire> mais c'est très dur de monter une marche d'escalier. Là, il y a de l'énergie. Ah non, c'est quoi, des Ça fait y être la mort. Euh, c'est atroce comme jeu. Vas-y, cours Tu laisses tomber les moustiques, qui te tuent pas. Le mecs arrive. Mais non, mais lui Putain. il tue par contre <rire> <rire> <rire> <rire> bon, C'était Dragon Slayer, c'est vraiment pourri et on n'a pas envie d'aller plus loin. Hein. Peut-être une fois comme euh, punition quoi. Voilà. J'ai réussi, j'ai gagné Ouais bah hier soir, euh, vous avez rien réussi du tout. Hein. La fille, elle est partie. Ah ouais, c'est pas ce que vous nous avez raconté. Hein. Euh, vous êtes nul en fait. Non mais c'est pas ça. On aimerait savoir si vous auriez pas une solution pour la faire disparaître. Un truc magique, n'importe. Ouais, on aimerait bien se débarrasser de ces chauves-souris de merde. Y'en a marre euh. Oui. Il me semble déjà avoir vu Merlin préparer ce genre de potion. Une potion magique. Mais les ingrédients sont pas faciles à obtenir. <rire> <rire> <rire> C'est quoi de la chorégrapide là <rire>